Quand je serai grand, je serai pompier Avec un camion rouge Une grande échelle qui bouge Et des bottes bien cirées Et des bottes bien cirées Quand je serai grand